Dans ce tutoriel, nous allons découvrir comment utiliser les objets dans l'espace de création Toonly et également comment leur appliquer un effet. Pour ceci, nous avons besoin d'une scène ou d'un background. Dans le cas qui nous intéresse, nous avons pris un environnement industriel. Nous avons rajouté un personnage ici qui va vouloir inspecter des euh, produits. Nous allons euh, chercher notre objet directement, soit en passant ici, dans le panneau qui est à gauche de l'espace de travail. Vous cliquez juste avant sur l'icône objet ici. Elle apparaît en orangé et vous euh, pouvez chercher. Vous avez un choix de centaines d'objets euh, préfaits directement ici. Vous scrollez et vous choisissez l'objet de votre choix. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution consiste à euh, chercher l'objet donc vous avez un petit moteur de recherche ici. Donc là ce qui nous intéresse c'est par exemple un carton avec des objets fragiles à l'intérieur. Je tape le mot fragile. J'ai un petit carton qui apparaît, je le saisis et je le pose comme ça sur le tapis par exemple. Je souhaite maintenant que ce carton, sa durée initiale soit exactement de celle de la scène. Je clique sur le rectangle bleu ici et avec la flèche je tire en cliquant sur la souris jusqu'à la durée de 7 secondes sur la timeline. Donc vous avez ici les durées qui sont mentionnées. Nous, on veut que ça arrive jusqu'à la fin de la petite euh, scénette. 7 secondes, c'est parfait euh, pour nous. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire même d'apparaître qu'à partir de une seconde. On vérifie ce que ça donne en appuyant sur Play. Le personnage veut inspecter et nous avons le carton qui apparaît sur le tapis à côté de la bouteille. Là, c'est... Parfait. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est que ce carton se déplace vers le personnage ici pour que ce dernier puisse l'inspecter. Pour ceci, vous allez cliquer sur le rectangle bleu ici qui correspond à l'image du carton et vous allez vous mettre à la fin, nous allons appliquer un effet sur l'objet. Pour ceci, vous avez un petit point noir ici, vous cliquez dessus, il apparaît en blanc, c'est parfait, vous allez pouvoir lancer votre action de mouvement. Vous saisissez l'objet ici en cliquant une fois avec la souris et vous allez déplacer le carton vers le personnage. Si vous voulez agrandir l'image du carton par exemple, vous cliquez sur le carré vert juste ici en haut à droite et vous étirez en maintenant la souris enfoncée comme... Ceci. Si vous voulez appliquer un effet directement au carton, vous appuyez sur la roue dentée. Si vous voulez inverser l'image, vous appuyez ici. Vous voulez faire passer l'objet devant, vous cliquez ici. Vous voulez faire passer l'objet en arrière-plan, vous cliquez sur ce bouton. To background. Pour le supprimer, vous cliquez directement sur la petite poubelle rouge ici. Voilà, donc notre effet est appliqué. Nous allons reculer. Oui, voilà, c'est parfait. Il glisse sur le tapis, on remet au début de la scène, on clique sur play et on vérifie si tout est ok. C'est parfait ça se met en mouvement c'est exactement l'effet que nous souhaitions maintenant ce que vous pouvez faire c'est également rajouter un objet extérieur à Toonly. donc vous avez ici des centaines d'objets disponibles dans le panneau objet vous avez la possibilité également d'uploader des objets directement depuis votre bureau ou depuis vos disques durs par exemple nous allons Appuyer directement ici et on va chercher un objet qui pourrait correspondre à l'environnement. On va choisir euh, Box, par exemple, en PNG. Donc, euh, c'est un objet qui est détouré. On fait ouvrir. On confirme que nous souhaitions sauver et uploader ce nouvel objet dans notre espace de création. On clique. On va vérifier en scrollant vers le haut si notre objet est apparu. Ces deux cartons sont les objets que je souhaitais importer. Je les saisis. Et je les pose dans mon espace de création Je lâche la souris Là je m'aperçois qu'ils sont trop gros Donc nous savons comment faire pour les diminuer Nous cliquons ici avec la souris sur le carré vert en haut à droite et on les diminue voilà on les glisse ici c'est pas trop mal et nous avons pu comme ceci importer des euh, objets vous avez compris le principe je peux euh, continuer à importer des objets donc je vais aller ici je vais maintenant agrémenter mon tapis avec des nouveaux rouages alors j'ai des petits rouages ici que j'ai importé depuis google images je vais prendre par exemple celui-ci j'ouvre j'appuie sur ça and upload et il apparaît directement je le glisse sur mon espace de travail je le pose ici voilà ça apporte un petit plus je le diminue et je vais en prendre un deuxième pour le mettre juste sur la droite ici du tapis je diminue encore maintenant ce que je souhaite c'est que les rouages apparaissent dans mon animation correctement donc ce que je vais faire ici j'ai euh, les deux cartons qui sont ici je vais euh, glisser et je vais dire qu'à une seconde ils apparaissent et je veux qu'ils disparaissent à la fin de la scénette au bout de 7 secondes. Nous avons nos deux rouages ici donc pareil je vais les faire apparaître ici allez on va dire juste un petit peu avant et puis je veux qu'ils disparaissent avec la fin de la scène. Le rouage de droite on y applique exactement le même effet et on le glisse Ici c'est parfait donc nous avons une scène qui dure 7 secondes, nous avons des objets, nous avons animé un carton, on n'a plus qu'à vérifier si tout est ok, j'appuie sur play. Parfait, le personnage va pouvoir inspecter le petit carton qui arrive lentement. C'est exactement l'effet que nous souhaitions. Vous avez vu comment importer des objets, soit de votre bureau, de vos disques durs, ou directement depuis l'espace de travail. Voilà, je vous dis à bientôt et on se retrouve pour le prochain tuto. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir toutes vos vidéos. Vous allez vous éclater avec Toonly.